Chapitre 79 1. Et maintenant, mon fils Matuzala, je t'ai tout fait connaître, et la description du ciel est terminée. 2. Je t'ai fait voir le cours de tous les globes lumineux qui président aux saisons, aux différents temps de l'année, et leurs diverses influences, produisant les mois, les semaines et les jours. Je t'ai également fait voir les décroissements de la lune, qui ont lieu à la sixième porte, car c'est à cette porte que la lune perd sa lumière. 3. C'est par là que commence la Lune, c'est aussi là qu'elle finit à époque certaine, lorsqu'elle a parcouru 177 jours, c'est-à-dire 25 semaines et 2 jours. 4. Sa période est plus petite que celle du Soleil, elle a 5 jours de moins par semestre. 5. Quand elle se trouve dans son plein, elle présente la face d'un homme. C'est ainsi que me l'a fait connaître Uriel, le grand ange qui la régit.